hello hello bonjour à tous euh, aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose qui vraiment je trouve être important c'est de développer le ressenti du bonheur nous aspirons tous à être heureux ça voudrait dire il y a une différenciation entre dire ok j'aspire à être heureuse et j'ai un ressenti du bonheur et bonjour parce que à la fois euh, on peut... Ah, j'ai ma batterie qui est faible sur Facebook, ça va peut-être s'arrêter. Mais bon, je vais continuer puisque ça s'arrête, je téléchargerai. Ça voudrait dire que le ressenti du bonheur, je peux avoir plein de moments heureux dans ma vie. Ça ne veut pas dire forcément que je vais développer le ressenti heureux, le ressenti du bonheur. C'est deux choses complètement différentes. Et c'est vraiment ça que j'aimerais vous parler durant ce live. J'aimerais vous amener une précision dans ce live, voilà. Alors, le ressenti du bonheur, le ressenti heureux, c'est un, un ressenti de satisfaction, d'accomplissement. C'est un ressenti d'amour, c'est un ressenti de joie. C'est un ressenti qui est à la fois plein, c'est à la fois doux, c'est à la fois euh, pétillant. Ce ressenti-là que nous avons... Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi en tout cas, il y avait un moment donné où, de par le fait que, de, de par mon, le manque de ressenti d'amour que j'ai eu quand j'étais enfant, j'avais... Les gens avaient beau me donner de l'amour, les gens avaient beau me dire qu'ils m'aimaient, ma fille avait beau me dire qu'elle m'aimait, c'était jamais suffisant pour moi. Il y a comme un besoin insatiable de ressentir l'amour. Et bien sûr, si je n'ai pas de ressenti d'amour, je ne peux pas avoir de ressenti de bonheur. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui fait, en fait, que malgré tout ce qu'on me donne, je suis devenue quelqu'un qui devenait très, comment dire, hello, <rire> qui, qui avait besoin constamment euh, qu'on me dise qu'on qu m'aime, qu'on qu m'apprécie. Et, et, et, et aussi, il y a comme une forme de... Euh, ça se traduit aussi par le fait que j'ai beaucoup besoin d'intensité. Euh, quand on m'aime, j'ai besoin de le ressentir vraiment. J'ai besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de démonstrations d'amour. Et en fait, j'ai réalisé que cette intensité que je recherchais, en fait, c'est la raison pour laquelle je... je je n'arrivais pas à me sentir satisfaite et pleine, quel que soit ce qu'on me donne. C'est tout simplement parce que je n'ai pas développé dans mon enfance le ressenti d'amour. C'est-à-dire mon enfance a été construite telle que c'est presque un sentiment que je, je le reconnais, je le connais quand il est intense. Mais ça va être momentané. Ce n'est pas quelque chose qui va durer dans le temps. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. Si c'est le cas, mettez-moi un petit mot, je serais vraiment ravie de partager ça avec vous. Et donc du coup, j'ai bien compris qu'à un moment donné, j'avais besoin de développer en moi ce muscle du ressenti d'amour pour pouvoir développer le ressenti euh, du bonheur, heureux. Donc, ça voudrait dire que pour développer le ressenti du bonheur, la première chose... Ah, ah ouais là c'est bon j'ai besoin de reconnaître les moments heureux parce que je peux vivre plein de moments heureux et je peux ne pas en avoir conscience ça c'est déjà la première chose et la deuxième chose en fait c'est que mon cerveau ne veut pas reconnaître il n'y a pas de reconnaissance entre ces moments heureux comme étant vraiment des moments heureux puisqu'il n'y a pas eu d'association mon cerveau n'a pas associé l'élément et donc du coup mon ressenti heureux, je peux vivre un moment qui est censé être heureux, mais soit j'ai un ressenti faible, soit je vais rien ressentir du tout. Donc, pour se sentir heureux, l'une des conditions sine qua non, c'est de développer impérativement ce ressenti heureux en conscience. Donc ça, pour moi, c'est important de vous le dire, parce que je suis persuadée que vous vivez déjà plein de moments heureux, mais vous n'avez pas conscience, vous n'avez pas l'œil dessus, vous n'avez pas... de. Votre cerveau n'a pas développé ce ressenti-là, donc vous êtes étranger à cette sensation. Coucou là, Vous êtes étranger, donc du coup, vous allez être dans une quête du bonheur incessante où vous pensez peut-être que vous avez un problème, où vous allez faire tout un travail sur vous, alors que c'est votre ressenti que vous avez besoin de développer davantage. Donc, euh, il y a comme en, en permanence un, un sentiment d'insatisfaction ou un sentiment de manque ou un sentiment de vide. Alors qu'il y a, du coup, pour faire la bascule, ce que vous pouvez faire, c'est faire déjà un travail de reconnaissance. Je vais déjà faire une démarche de reconnaissance des moments de bonheur donc ça va vous demander bien sûr de définir du coup quels sont les moments de bonheur pour vous qu'est-ce qui vous ramène de la joie et ça peut être aussi dans des moments qui existent déjà dans votre quotidien mais ça peut être aussi de créer ces moments pour aller provoquer ce ressenti que vous allez euh, rechercher pour, par amour pour vous en fait donc euh, euh, c'est ça donc en fait pour développer ce, ce, ce ressenti heureux et ce ressenti du bonheur la première l'une des choses que vous pouvez faire mes amis c'est déjà de réencoder votre cerveau et votre cœur. c'est comme si vous avez besoin de oui de il faut donner de nouvelles bases à votre cerveau des nouvelles bases qui sont des codes des codes de la fréquence du bonheur pour que votre cerveau puisse traiter à partir de cette information-là. Et c'est ça qui, nous, qui, généralement, peut manquer, vous voyez Donc, euh, euh, je, je vous donne juste un exemple. Généralement, généralement, votre cerveau, on a plus de facilité à sélectionner les moments qui nous blessent, les moments qui nous font mal, plutôt que les bons moments. Vous vivez une relation avec quelqu'un. La séparation est difficile, ça se passe mal, soit parce que la personne est partie avec une autre personne, vous avez vécu la trahison de manière forte, soit vous avez trouvé, je ne sais pas, un malentendu avec la belle famille, et vous vous êtes senti rejeté, donc là il y a vraiment un sentiment euh, difficile, une séparation qui peut être difficile. Si on vous demande comment s'est passée la relation, votre premier réflexe c'est de parler de la blessure que vous avez vécue. Vous n'allez pas forcément parler des bons, vous allez oublier les bons moments. Votre cerveau va faire une sélection sur, sur, les moments, sur les moments difficiles, sur les blessures qui ont été vécues. Et pareil, si on va vous demander, par exemple, dans votre enfance, comment s'est passée votre enfance, pour certaines personnes, justement, ce n'est pas peut-être pour tout le monde, mais par exemple, moi qui ai eu une enfance assez difficile, mon histoire... La manière dont je vais raconter l'histoire de mon passé est beaucoup focus sur les blessures que j'ai vécues. C'est comme si mon cerveau ne, ne voit que ça. Et quand on, on me demande qu'est-ce que j'ai vécu de beau, j'ai besoin de réfléchir. Ce n'est pas un réflexe, ce n'est pas l'information première. Donc là, ici... Il est important de, de renverser la mécanique et d'amener habituer le cerveau à se connecter à des événements heureux à des moments heureux plutôt que de retenir des moments qui ne vont pas donc ça c'est vraiment quelque chose pour moi qui sont c'est important dans, de, de renverser l'attention sur lequel on pose les choses donc ça veut dire que euh, dans un, une question pratico pratique par rapport à, la, à ma journée par exemple euh, moi si je passe ma journée et que j'ai vraiment l'intention là de développer mon ressenti du bonheur, au, de, au départ quand j'ai décidé de, de me connecter à cette fréquence du bonheur, euh, être heureux tous les jours, déjà pour moi j'étais basée sur une croyance limitante que ce n'était pas possible, donc déjà je j'étais mal partie à un moment donné, de se dire quel est le choix que je veux faire par amour pour moi et j'ai envie de décider à partir d'aujourd'hui et pour toujours par amour pour moi de vivre plein de moments heureux durant une journée quoi et aujourd'hui et demain et tous les jours, j'ai envie de vivre plein de moments heureux j'ai envie de me sentir profondément heureuse, d'être envahie, remplie de ce sentiment heureux tout le temps, tout le temps, toute la journée, c'est ça qui me rend heureuse donc, du coup, la question, c'est juste, OK, étant donné que tout est infiniment possible, parce que déjà, je suis créateur suprême de ma réalité, comment je peux mettre, comment je peux développer ce ressenti heureux Donc, bel et bien, j'ai constaté que j'avais des moments qui pouvaient être joyeux, mais que moi, je ne connectais pas du tout. Donc, j'avais compris que j'avais tout un exercice à faire pour développer ça. Donc, la première chose, c'était déjà de reconnaître que de prendre des moments dans la journée, ouvrir les yeux, de se dire, wow, « Waouh, je suis là sur ma terrasse » et de se dire, « Mais quelle chance Quelle chance, je suis à Nice, il fait beau, j'ai je, je, la mer en face de moi, je suis sur ma terrasse, je me sens très bien chez moi, c'est déjà un moment de bonheur. Combien de fois j'étais assise sur ma terrasse et... et, et Combien de fois je n'ai pas eu cette conscience pleine dans un ressenti Et je pose vraiment cette intention de se dire « j'ai envie ici et maintenant de développer mon ressenti heureux ». Donc à ce moment-là, si c'est le cas pour vous, vous êtes assis quelque part comme moi, Poser l'intention et trouver les mots, les mots qui vont vibrer vraiment dans votre cœur pour vous apprendre. J'apprends à ressentir le bonheur dans toute chose dans ma vie. Quel que soit ce que je vis là, je vais trouver l'étincelle de bonheur qui va remplir mon cœur. Donc c'est vraiment un exercice dans lequel on pose une intention. Bien sûr, j'ai créé le programme « L'accès au bonheur ». Vous pouvez aller le voir sur mon site internet. Là, les gens vont être avec moi pendant deux mois et pendant deux mois, nous allons muscler ensemble ce ressenti du bonheur de façon à ce que vraiment, en ressortant de ce programme, le bonheur soit profondément installé à l'intérieur de vous et que ça soit devenu un automatisme inconscient, parce que c'est ça l'objectif. Je vais développer en moi. Du coup, si on va même un petit peu plus loin dans, dans, dans, dans, dans, dans, dans le programme « Accès au bonheur », il y a vraiment cette, cet exercice de, à la fois de développer le muscle, mais aussi ça nous demande d'enrichir notre vocabulaire pour enrichir notre palette émotionnelle. Donc euh, ça demande une vigilance en fait, mais c'est un exercice. Ce qui est intéressant en fait, quand on fait un tel programme, c'est un engagement d'amour pour soi, un engagement de dire Et si « Et si aujourd'hui, tout simplement, je m'éduque au bonheur Et si aujourd'hui, je fais ce choix ?» De m'occuper. Oui, hello Elodie. Je fais ce choix de donner une nouvelle trajectoire à ma vie dans laquelle j'ai envie de me remplir de bonheur tous les jours et tout le temps. C'est possible. C'est à nous de choisir de prendre cette direction-là. C'est libre de chacun de dire là je suis prête à le faire. Et moi en tout cas ce live c'était déjà de vous partager l'importance du ressenti du bonheur si vous avez déjà envie d'aller dans cette démarche que vous pouvez déjà appliquer. Travers la conscience euh, des moments heureux l'intention de développer le ressenti bien sûr les mots que vous allez choisir qui vont impacter votre coeur pour vraiment développer cette étincelle de bonheur et de le développer à l'intérieur de vous et, et, et à fur et à mesure encoder justement votre cerveau intentionnellement dedans dans des codes du bonheur vraiment et comment faire ben alors là je, je sais vraiment c'est c'est C'est bon Ok. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme sur deux mois pour vous accompagner justement à mettre tout ça en place, le ressenti du bonheur à développer, comment être encodé, notre vibration intérieure de la fréquence du bonheur, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire, apprendre à être, on apprend à être heureux. Moi, j'ai dû apprendre à être heureuse. <rire> et moi, c'est ce que j'ai envie de vous partager vraiment et j'espère déjà que ce live va vous le permettre. Donc si vous avez envie d'aller déjà avoir la curiosité parce que je ne l'ai pas encore annoncé, mais je vais mettre le lien euh, de, de l'atelier accès du bonheur, si, que vous puissiez déjà voir, si ça vous parle en tout cas, mais l'idée c'est vraiment d'aller. Euh... L'idée c'est vraiment de juste s'autoriser à avoir accès directement au bonheur. Sans passer par la case, j'ai besoin de, de libérer mes blessures avant. Et, mais là déjà vous pouvez au quotidien développer votre ressenti du bonheur et je vous le souhaite parce que c'est le ressenti du bonheur qui valide que le bonheur est là. Donc si vous n'avez pas le moyen qui valide, rien ne se passe. Il euh, n'y a rien qui se passe. <rire> et en fait on a à la fois besoin de créer des événements heureux et à la fois on a besoin aussi de créer le ressenti qui connecte entre la matière et le ressenti. Je crée des événements heureux, comment faire il y a un live demain sur Zoom, le jeudi 7, demain sur Zoom à 18h. C'est un, une conférence qui est offerte que j'offre sur créer euh, créer des événements heureux. C'est indispensable, mais en même temps, vous avez aussi besoin de connecter ce ressenti du bonheur, ce ressenti heureux, de façon à ce qu'il y ait vraiment euh, une pleine connexion entre toute la magie que la vie vous offre et le ressenti qu'il y a à l'intérieur de vous et cette c'est co cette connexion qui constitue le bonheur je suis heureuse parce que je suis connectée dans mon ressenti et dans mon cœur à des événements heureux que je reconnais moi-même voilà je pense que euh, c'est bien de conclure comme ça <rire> donc voilà donc si vous avez envie on se voit demain on se voit demain pour euh, le live euh, créer des événements heureux moi je serais ravie vraiment de vous de vous accueillir <rire> N'hésitez pas à mettre un, un, un coucou, un like si vous passez par là après le replay, quand, si vous êtes en replay. Et, et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Je serais aussi heureuse de savoir ce qui vous a parlé dans ce, dans, dans ce live. Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui vous a parlé Et cette question, elle n'est pas anodine, mes amis, parce que le fait est même de répondre, d'écrire. Parce que l'écriture est salvatrice. Moi, je travaille beaucoup par l'écriture et les participants... Euh, à tous mes programmes, euh, je les invite vraiment à écrire même en, en, en séance individuelle parce que l'écriture, c'est comme si on grave dans le marbre. Donc, prenez un temps pour dire qu'est-ce qui vous a marqué dans ce live et écrivez-le juste en dessous. Je pense que ça vous permettra déjà d'ancrer un paradigme nouveau à l'intérieur de vous. Voilà je vous remercie de m'avoir écouté euh, merci de me suivre aussi de tous vos commentaires parce que depuis que je parle du bonheur je, je vois qu'il y a pas mal d'enthousiasme de, sur ce sujet je suis vraiment ravie que ça soit le cas parce que je pense qu'il est temps qu'on qu qu touche à des fréquences hautes là du bonheur et euh, je pense que voilà en tout cas là où j'en suis aujourd'hui c'est comme ça que j'ai envie d'accompagner même si je traite toujours les blessures, la déprogrammation du, des blessures mais c'est surtout pour aller pour aller dans cette fréquence du bonheur je pense que ça suffit de Pff, les blessures Pff, non il y a moyen que ça soit autrement mes amis voilà. je reste à votre disposition prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite